Bon, les amis, 500 vidéos, euh, c'est assez particulier en fait, je fais une vidéo assez particulière, euh, je me suis posé euh, plein de questions de ce que je pourrais faire, de ce que j'avais imaginé pour euh, ces 500 vidéos, j'avais imaginé plein de trucs, j'avais imaginé des, des montages, euh, j'avais imaginé un live... Euh, euh, J'avais imaginé un FAQ, mais on en a déjà fait un il n'y a pas si longtemps euh, que ça. Et puis, euh, voilà, du coup, euh, je voulais absolument faire quelque chose avec cette 500 e vidéo. Et j'arrivais pas à me décider. Euh, donc, il euh, n'y aura rien d'extraordinaire euh, pour, euh, pour ce cap qui en est un, quand même, je trouve, qui est un cap euh, important. Euh, et comme je, je veux absolument faire quelque chose... Et eh bien je le fais, je suis là, je vous parle, pas trop longtemps, parce que ça sclérose la page, parce que bien entendu comme c'est la 500ème, euh, la 500ème ça pouvait pas être une présentation d'un jeu, euh, euh, la sortie d'un Kessel Run, euh, voire même euh, un nouvel épisode de, du, du JDR, même si euh, je kiffe à fond le JDR et j'ai l'impression que, que vous aussi. Donc voilà, je prends quand même la parole pour cette 500ème, parce que c'est quand même quelque chose cette 500ème, et euh, il m'est venu euh, un, un instant de lucidité, c'est que euh, bah, ça fait longtemps que, que je ne l'ai pas fait de façon totalement euh, réfléchie. Donc bah, cette 500 va, elle va me servir à, à vous dire merci. Euh, un vrai merci. 500 vidéos. On a fait 500 vidéos euh, sur la page. Tous ensemble. C'est-à-dire que... Euh, nous, on a filmé les vidéos, vous, vous les avez regardées, vous les avez appréciées, vous les avez critiquées, vous avez remonté votre avis, vous les avez partagées, on a rigolé dessus, euh, on s'est inquiété. Enfin euh, voilà, il y a eu plein de choses en fait euh, dans, ces, euh, dans ces 500 vidéos, il y a eu des découvertes, il y a eu des déconvenues, il y a eu euh, des grands délires. Il y a quand même potentiellement 99% de positifs. On s'est quand même vachement vachement vachement bien éclaté sur ces 500 vidéos et euh, bah, j'espère que qu'on en fera euh, qu'on fera 500 euh, 500 de plus alors je sais ce que vous dites, euh, vous dites dites oh là, là qu'est-ce qui se passe il va nous faire un coup non il n'y a pas de il n'y a pas de coup je voudrais quand même juste partager deux trois euh, actus euh, avec vous indépendamment euh, de ma présence au tournoi de litchi pour euh, star wars euh, Légion qui se passera dans le nord de la France, indépendamment de euh, ma présence également au French War Game Day, dont on a appris euh, hier que ça y est, il était officialisé pour, pour le 25 juin. Euh, tout ça, ça fait partie de ce que je voudrais partager avec vous. Parce que, il euh, n'y a rien de tout ça qui aurait pu être possible euh, si vous n'aviez pas été euh, derrière moi euh, à me pousser. Euh, à me forcer, à me dépasser. Je pense que je n'aurais pas atteint euh, ce niveau-là et euh, je pas été approché par euh, certaines personnes si euh, j'avais pas été un minimum euh, boosté. On y reviendra. Euh, là, en ce moment, il y a beaucoup de changements euh, dans ma vie euh, perso, dans ma vie pro aussi. J'ai changé de job. Euh, du coup, euh, ça me prend un petit peu de temps. Euh, parce qu'il faut que je m'implique un peu plus, puisque je suis en, en, en prise de compétences, ce qui explique que en ce moment sur la page, il y a plein de gens qui se désabonnent. <rire> Sous-entendu, il y a moins de contenu. Euh, vous inquiétez pas, euh, c'est pour du mieux. Et puis il y a une deuxième information, c'est que euh, même si ce n'est pas définitivement euh, acté, euh, je vais sans aucun doute dans un avenir proche, euh, quitter l'île de France pour me rapprocher de ma ville natale et euh, ça va être quelque chose de très positif euh, sur de multiples points de vue alors non, je ne vais pas acheter une grande maison comme beaucoup le font euh, et donc non il n'y aura pas euh, la Batcave euh, de Batman, puisqu'en ce moment il y a Batman <coughs> euh, là où je vais m'installer parce que euh, je suis un citadin et que je ne sais pas vivre en campagne, ça ne m'intéresse pas. Euh, moi, le trip, je me retire dans la forêt et je fais pousser euh, mes courges pour au final les jeter, parce que j'en ai marre de bouffer des courges et puis j'en ai 30 kilos. Euh, Ce n'est pas le genre de délire <rire> que j'ai. Et ne pas pouvoir acheter euh, voilà, une, une, une, une bière euh, en dehors des horaires d'ouverture de l'épicerie du coin qui est ouverte que le mercredi après-midi, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, je suis très citadin. Moi ouais, j'aime bien avoir mon sinoche à dispo, j'aime bien avoir ma terrasse pour boire mon café, donc je vais euh, m'installer au centre-ville de, de Besançon. Euh, on cherche quand même un appartement dans lequel on, on pourrait avoir une pièce en plus. Euh, avec le soutien euh, de ma compagne, de ma femme, euh, on, on fera en sorte à ce que cette pièce serve notamment euh, de studio. Euh, donc vous imaginez, euh, toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir derrière ça puisque vous savez que la partie la plus impactante euh, pour la page c'est l'absence de place et c'est surtout euh, l'absence de, de, de setup fixe euh, ce qui induit euh, l'impossibilité euh, d'avoir de la spontanéité dans la prise d'antenne euh, ce qui induit que la qualité est toujours euh, remise en cause puisque un setup est systématiquement remonté euh, à chaque fois que je prends la parole et donc si on arrive à à obtenir cette pièce en plus et eh ben euh, voilà ça pourra euh, profondément changer la donne ça va aussi me permettre euh, de me rapprocher euh, de mon partenaire qui est euh, qui commence et donc de faire beaucoup d'animations euh, avec lui étant donné qu'ils euh, sont de plus en plus actifs et euh, qu'ils organisent des soirées-jeux, euh, des parties découvertes, et toutes ces choses-là. Et on pourra tout à fait euh, participer euh, à ces événements, les couvrir, et puis je pense que j'aurai plus de marge de manœuvre pour filmer des parties, et pour diversifier euh, la proposition euh, de la page, notamment dans le Wargame, et notamment pour Edge euh, of Sigmar et Warhammer 40K, dont vous savez et dont vous n'ignorez pas que j'ai toujours voulu euh, m'y mettre. Mais que j'ai jamais eu. Euh, voilà, le, le pied à l'étrier. Là, je pense que euh, par le truchement de Julien, je, je, je pourrais enfin euh, m'y abandonner. Bien entendu, euh, les jeux qui sont déjà présents sur la page ne seront pas abandonnés. Euh, bien moins que ça. Puisque euh, justement, la présence d'un setup fixe, on pourra reprendre de l'armada, on pourra vraiment euh, proposer plus de let's play qui seront, je pense, euh, en live. Parce que le montage. C'est très impactant. Hobby, on a déjà, on a déjà beaucoup parlé. Et puis par euh, l'intermédiaire euh, de euh, d'autres connaissances, parce qu'on peut pas parler euh, de, de partenariat. Euh, Besançon, c'est aussi l'endroit où il y a euh, les jeux de la comté. Je vous en ai déjà parlé. C'est un, un petit magasin euh, dans lequel, je, je, voilà, j'ai passé toute ma jeunesse. Et euh, qui a la particularité euh, de faire du jeu de plateau. Alors que euh, qui commence n'en fait pas, parce que qui commence sont spécialisés dans le monde du wargame. Et donc j'imagine pouvoir euh, vous faire des euh, présentations euh, de jeux de plateau de façon beaucoup plus euh, large et euh, beaucoup plus régulière euh, grâce à eux. Donc, euh, donc voilà, ça c'est l'avenir à euh, moyen long terme. Euh, on ne sait pas encore précisément quand est-ce que l'on déménage, euh, mais euh, voilà, j'ai changé de job et euh, j'ai un job qui me permettrait, euh, mon épouse et moi-même, de euh, nous rapprocher de cette région. Euh, Ce n'est pas la seule raison, il y a des raisons personnelles que je n'évoquerai pas euh, ici. Cette vidéo, c'est donc euh, pour vous informer de ça, euh, pour vous dire que euh, on, va vers, on va vers du mieux. Alors évidemment, euh, si je quitte la région parisienne, il y a des choses qui, se, qui seront euh, différentes. Euh, C'est-à-dire que vous n'allez pas me voir euh, aller, euh, aller voir les, les, les éditeurs euh, comme j'ai pu le faire euh, régulièrement. Quoique, euh, Besançon n'est pas une ville très éloignée de Paris et euh, le Franchement, ça me prend deux heures et demie de faire Besançon-Paris, euh, Besançon centre-ville. Euh, des fois, le chenet, ça m'a pris plus de temps pour aller au centre-ville. <rire> Donc, euh, de ce côté-là, il n'y a pas d'angoisse à avoir. Euh, pour ce qui est euh, de la team, euh, on est en train euh, de travailler sur euh, des formules, euh, soit à distance, soit euh, sur le fait que moi, je vienne... Euh, de façon mensuelle euh, les y retrouver pour tourner des actual plays, pour tourner euh, du JDR donc là aussi je tiens à vous rassurer il pas... mon départ ne sera pas la disparition euh, de, de la team tout comme elle ne l'a pas été euh, lorsque je prends un exemple euh, en toute bienveillance euh, Mathieu que vous connaissez euh, a déménagé à Chartres je crois euh, et puis ben, depuis qu'il y est c'est même là que la team avec laquelle il travaillait a pris le plus d'ampleur, donc euh, je pense qu'il faut, euh, voilà, je tiens à vous rassurer il n'y a pas à s'inquiéter de ce côté là voilà, voilà pour les infos, voilà pour les, les, les retours euh, importants que j'avais à faire, maintenant je, comme, pour conclure cette, cette, cette vidéo, cette 500ème, euh, un grand merci donc, euh, merci à vous, merci à, à vous qui, euh, qui nous soutenez parce que sans vous, il n'y a pas de page, euh, sans vous, il n'y a pas de communauté. Et euh, vous savez que ça fait euh, plusieurs mois, voire euh, presque un an et demi, euh, qu'on a vraiment décidé de mettre l'accent sur la commu, euh, d'être présent pour vous comme vous êtes présent pour nous. Et euh, très sincèrement, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que euh, on se nourrit euh, de votre énergie. Et euh, c'est vraiment ça qui nous fait avancer, qui nous fait euh, progresser. Donc merci à vous. Euh, un grand merci aux, aux abonnés qui se reconnaîtront, qui sont les fidèles parmi les fidèles, euh, qui sont les abonnés qui sont toujours là dans les lives. Je ne vais, vais pas les nommer parce que je vais faire l'impair d'en manquer un et, et, et je ne veux surtout pas le faire, mais ils se reconnaîtront. C'est les, voilà, les abonnés qui sont toujours là dans les lives, les abonnés qui sont toujours là dans les commentaires, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur YouTube... Euh, qui soutiennent moralement qui, qui, qui, qui donnent euh, de l'énergie voilà, c'est level up euh, bah, c'est pas plus important mais c'est level up de, de, de l'abonné euh, ceux dont on se dit voilà euh, j'irais presque juste à dire que quand on est en live et qu'on voit certains d'entre vous arriver il euh, y a une forme de soulagement et une forme de waouh wow, c'est cool on est, on est en famille et euh, ça fait un bien fou euh, un grand merci à ceux qui ont fait le pas de me suivre sur Twitch. Autant vous dire que sur ce support-là, euh, si, si le déménagement se, se, se, se traduit, euh, ça va exploser. Parce que c'est un média qui me plaît beaucoup. et C'est des formules ultra euh, décontractées qui me plaisent énormément. Un grand merci euh, à ceux qui nous soutiennent euh, via Tipeee. Euh, ce n'est pas un appel Tipeee euh, que je fais mais je dois reconnaître que c'est extrêmement touchant et euh, valorisant euh, de voir que certains d'entre vous, euh, là aussi c'est un, un autre level, c'est pas un level up, c'est un side level, euh, c'est extrêmement touchant euh, de, de, de voir ceux qui nous soutiennent, même si c'est que 1 euro, et euh, ça aussi, c'est à la fois une énergie et un, et un grand coup de pied dans le cul, parce que quand tous les mois on reçoit euh, les dotations, on se dit il faut que je mérite ça, et euh, ça pousse à, euh, à, passer, euh, à passer les petits moments où on a moins d'énergie, où on n'a plus envie, et en fait, euh, bah on se dit non, il faut que, il faut que je poursuive, et, et c'est toujours avec un grand plaisir qu'on termine une vidéo, c'est-à-dire que quand on y va, euh, des fois on y va un peu en disant, est-ce que ça vaut le coup Mais à chaque fois qu'on termine une vidéo pour vous, euh, on est toujours content, et euh, bah ça voilà, les tipeurs participent énormément à, cette, à ce flux. Euh, de la force voilà. euh, un grand merci aux éditeurs parce que euh, on a des éditeurs qui nous font confiance euh, là non plus je ne vais pas les nommer mais euh, les derniers jeux qu'on a présentés, c'est grâce euh, à, à des éditeurs euh, je les remercie parce qu'ils sont fidèles ils sont efficaces euh, que ce soit dans le JDR ou dans le plateau et, euh, et voilà c'est vraiment euh, ça aussi, c'est un, un autre prisme euh, de la vie euh, de youtubeurs, c'est que quand vous arrivez à concrétiser ces accords-là, quand vous arrivez à rencontrer ces gens-là, euh, c'est euh, une gratification supplémentaire. Donc je tenais vraiment vraiment euh, à les remercier. Euh, je remercie aussi euh, les autres youtubeurs, qu'ils soient euh, beaucoup plus grands ou un peu plus petits, euh, que moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Euh, C'est un autre niveau encore de, de, de relation, il euh, y a eu beaucoup de relationnel avec ces gens-là ces derniers temps, il euh, y a des grands youtubeurs qui m'ont fait confiance, euh, des grands youtubeurs de l'univers de, de, de Warhammer, ils sont plusieurs, qui m'ont fait confiance, qui m'ont abordé avec de la bienveillance et euh, ça, ça m'a touché et euh, ça m'a boosté. Et, euh, ça m'a donné des perspectives et ça m'a permis de me valoriser. Voilà, et c'est important parce que c'est ça qui vous tient. Et puis, il euh, y a ceux qui tournent dans mon univers, que ce soit l'univers de, de Star Wars euh, ou l'univers du JDR. Et ceux-là aussi, je les remercie parce que je trouve que... Euh, je prends l'exemple de Star Wars, je trouve qu'on cohabite bien et euh, qu'on s'entend bien. Et euh, pendant très longtemps... Euh, on faisait notre petit bout de chemin chacun de notre côté euh, sans vraiment savoir si on devait s'ignorer ou travailler ensemble et depuis euh, le CF on, on a concrétisé des choses et je trouve qu'on est bien en, entre youtubeurs de, de, de, de, de l'univers de Star Wars et, et, et c'est important voilà je vais terminer les remerciements euh, avec des personnes nommées euh, David et Safsouf euh... Excusez-moi, je suis un peu ému. Euh, des gens qui ont donné une dimension euh, à la page qu'elle n'aurait pas eue par, euh, par leur expertise. Euh, des gens qui sont profondément bienveillants et euh, des gens qui... Euh, euh, David et Safsouf qui ont, euh, qui ont euh, des mots, euh, qui euh, soutiennent et qui, euh, et qui font grandir. Voilà. Évidemment... Un énorme big up euh, à la team. J'ai eu énormément de chance de vous rencontrer. Euh, on s'éclate, on s'entend super bien. Euh, J'ai rencontré Kevin qui habite à 200 mètres à vol d'oiseau de chez moi. Euh, mec, euh, Un mec incroyable. Euh, Nico euh, qui est venu sur la page la première fois pour parler euh, de jeux de rôle Star Wars, c'était euh, marrant, il était tout timide et euh, maintenant il est, il est ultra à l'aise. Et puis Toto, le grand Toto euh, que tout le monde connaît bien, que j'avais au début euh, euh, découvert en faisant un appel euh, JDR, puisque c'est notamment comme ça que j'ai croisé en fait ces, ces, ces trois ozos. et puis Thomas qui est devenu euh, la grande personne euh, du, euh, du wargame qu'elle est, euh, dans l'organisation de Star Wars, d'initiative Star Wars Lésion, qui est sans aucun doute une des composantes qui fait que le jeu se, se, se maintient et, et est en bonne santé encore aujourd'hui. Donc, donc voilà. Donc je les remercie tous les trois parce que ben, sans, vous, sans vous la page, ce serait arrêtée. c'est une évidence. Jamais je serais allé aussi loin, et jamais j'aurais eu envie euh, de faire autant de choses et, euh, et d'atteindre autant de diversité et de qualité sans vous. Donc euh, j'espère qu'on poursuivra l'aventure, quelle que soit la distance, et euh, moi je ferai tout pour. Et puis je termine avec un remerciement pour ma petite femme, parce que euh, voilà, c'est quand même aussi grâce à elle que tout ça se concrétise. Vous voyez là, on est dans la chambre à coucher. <rire> et euh, bah madame dans sa chambre à coucher, tous les matins elle se lève avec un décor euh, Star Wars. Euh, voilà. Je pense pas qu'elle en souffre, mais euh, je pense que c'est important de la remercier. Et à chaque fois que je prends mon baluchon pour partir à votre rencontre, eh ben, c'est parce qu'elle est là euh, pour s'occuper euh, de ma petite fille et que je peux partir euh, librement. Euh, comme ça, euh, vous rencontrer ou aller rejoindre les garçons pour faire un live et, euh, et passer des soirées euh, avec vous. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longue. Mais en même temps, c'est la 500 e Donc, euh, je, tenais, euh, je tenais à fêter ça. Je vous remercie. Euh, je voudrais juste, euh, en commentaire, que vous partagiez un souvenir que vous avez de la page. Voilà. Je pense que ce serait sympa. À une époque, euh, il y a quelques semaines, c'est ce que je voulais faire. C'était revoir la page avec vous et vous partager tous les souvenirs que j'en ai. Je vous promets, je le ferai. Mais à ce jour, j'ai n'ai pas euh, le temps euh, pour organiser ce live. Donc, je ferai ce live. Mais voilà, ça y est, je suis enfin libéré. La 500e est filmée. Elle est postée, vous la regardez. On va pouvoir poster tout ce qui est <rire> dans le frigo et qui va arriver, et ça commencera par une présentation de Dune, l'avènement d'X. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs, les souvenirs que vous avez de la page, comment vous nous avez connus, quelle a été la première vidéo que vous avez regardée, qu'est-ce que la page vous a apporté, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous restez, et puis éventuellement, qu qu'est-ce qu que vous aimeriez voir à l'avenir, mais voilà, j'insiste partageons ensemble nos souvenirs de la page en commentaire. Voilà, il me reste à vous souhaiter, vous savez quoi À bientôt, ciao